Mes chers collègues, le transport c'est plus de vingt des émissions de CO 2 en Europe et soixante dix de ces émissions proviennent du transport routier. Résultat la pollution de l'air fait cinq cents morts prématurées chaque année en Europe. Si on ne change pas, on va dans le mur. Pour respecter les objectifs de la COP vingt et un, il faudrait une baisse de soixante dix d'ici deux mille trente. Là, on propose une baisse de 45% d'ici 2030. C'est mieux que la proposition de la Commission, mais c'est loin d'être assez. Et vous, vous nous dites quoi Que c'est trop ambitieux. Mais c'est trop ambitieux pour qui Pour les gouvernements Le lobby automobile Je vous le dis, nous, Parlement européen, nous ne pouvons pas compromettre le climat, ni la santé de nos concitoyens, ni les 12 millions d'emplois du secteur automobile en Europe qui sont déjà menacés par la concurrence internationale. La mobilité propre, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité pour la santé et la reconversion du secteur automobile. Je vous remercie.